Voyons maintenant comment utiliser Excel comme outil de visualisation de nos Cube Analysis Services. Je vais ici dans l'onglet Données et je vais récupérer des données depuis une source qui va être Analysis Services. Je choisis mon serveur. Ici, c'est un serveur local, mais en général un serveur distant. Je récupère le cube qui m'intéresse et puis... Ici, je suis en train de gérer la chaîne de connexion. Je peux dire simplement « terminer, Et qu'est-ce que je veux Est-ce que je veux une table pivot Est-ce que je veux plutôt une représentation en chart, c'est-à-dire graphique Eh bien, je vais juste prendre une pivot table, c'est-à-dire un tableau croisé dynamique. Et je me retrouve ici avec les champs qui sont à ma disposition, aussi bien en termes de mesures, de groupe de mesures, ensuite de dimensions pour mes axes d'analyse. Je vais prendre la même chose qu'avant, le nombre de commandes Internet, 27 000, etc. Et puis, je vais les analyser selon le client. On avait dit, par exemple, le pays du client. Je vais le mettre ici en colonne. J'ai mes différents pays. Et puis, je vais analyser par rapport au type de produit. Donc, je vais aller dans les produits. Et puis, bon, je vais peut-être regarder les catégories, en fait. Voilà, je vais les mettre ici. Donc, vous voyez, c'est très rapide. L'interrogation du cube est rapide. Euh, le cube est optimisé pour avoir déjà ces agrégations. Euh, on peut les pré-calculer, donc on peut toujours avoir des solutions d'optimisation de, des performances, même si le cube est assez volumineux. Je vais rajouter ici un graphique. Celui-ci, par exemple que je vais mettre là, voilà, et qui réagit aussi par rapport à mes dimensions. Évidemment, tout ceci est dynamique. Lorsque j'aurai rafraîchi les données de mon serveur, ce sera rafraîchi également ici, bien sûr. Je vais vous montrer qu'on peut continuer à accumuler des dimensions. C'est pour ça qu'on parle de cubes multidimensionnels. Par exemple, ici, est-ce que ces ventes ont fait partie de promotion ou non Je rajoute ici un critère... Par rapport à la promotion, oui, il y avait des promotions reseller. Bon, il faut que je redimensionne un petit peu ceci. Je vais le placer là, par exemple. Vous voyez que la promotion apparaît également ici. Bref, j'ai un total contrôle du dynamisme de mon tableau croisé dynamique.